Bonjour les mecs, c'est Cyril, sais pas qu'on marche. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, peut-être on a bien passé au Watt, ça se passe au Watt. Déjà en, euh, en 15 avril, que Mathieu a m'a glissé, quand il y a l'eau glissante et les... Comment ça se passe déjà... les dé, est déjà brisé, voilà je vous laisse en regardant ces vidéos et, et on va passer en conclusion. t'as quoi Je suis au commissariat de police. <tousse> et ça arrive à la même chose que la PSP. Regardez. Voilà. C'est pour ça que. Oh, 6 a sa peine progrès. Que. Jim... Jimmy n'a pas vu mon sac. Donc, euh, l'écrasé. Éc... Vers le. Vers le talon. aussi La partie. Qui a écrasé le talon. Je... Pour des conseils. Il Je... appuie ici. Pour ça, il ici. Oui. Voilà. Oh, oh, c'est pas que. J'espère que vous avez bien compris, et bah, ok, donc on voilà, va ça et ainsi plutôt.